Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons évoquer les raisons de la montée de Baby Dogecoin et ce à quoi les investisseurs doivent s'attendre concernant le futur de cette pièce. Avant de continuer, assurez-vous d'être abonné à la chaîne d'activer la cloche de notification et liker cette vidéo. Baby Dogecoin a augmenté de 144% au cours des sept derniers jours, surpassant les crypto monnaies les plus populaires sur le thème des chiens tels que Shiba Inu. Dogecoin et Dogelon Mars en gains hebdomadaires. Baby Dogecoin a connu une croissance constante depuis le début de 2023, alimentée par des nouvelles positives pour son écosystème. Pourquoi le prix de Baby Doge augmente-t-il autant La raison probable de cette explosion est que le volume d'échange a monté en flèche ces dernières semaines. Parmi les éventuelles raisons de cette montée, on peut citer entre autres. 1. L'intégration de Baby Doge Swap à l'échange au KX. OKX Exchange a annoncé avoir intégré Baby Doge Swap à l'extension web du portefeuille OKX, qui permet aux utilisateurs de participer facilement au trading d'actifs. Il prend désormais en charge Baby Doge Swap, un échange décentralisé de Baby Doge Coin Dex, qui permet d'échanger des jetons BEP20 sur la chaîne BNB. L'intégration a été approuvée par l'équipe officielle de Baby Doge Coin, qui a indiqué que OKX compte 20 millions d'utilisateurs dans plus de 100 pays différents, de sorte que l'intégration pourrait rendre Baby Doge Swap accessible à plusieurs millions d'utilisateurs. 2. Le lancement du portail de burn de Baby Doge. Au cours des dernières 24 heures, 145 569 114 45 151 Baby Doge ont été brûlés, d'une valeur de 418 137 dollars. Au total, plus de 202 quadrillions de jetons ont été brûlés d'une valeur d'environ 502 millions de dollars. Le portail de gravure Baby Dogecoin devrait être mis en ligne le 13 février. 3. La performance hors norme de Baby Doge Swap. Selon le site web de la plateforme, 1200 swaps ont été exécutés au cours des dernières 24 heures tandis que la valeur totale des dépôts a atteint plus de 60 millions de dollars dans sa TVL dépassant ainsi celle de Swap. Le volume d'échange a atteint un niveau record de 7,57 millions de dollars. Par conséquent, il est possible que Baby Doge Swap devienne courant dans un avenir prévisible. Autre raison d'hiver, c'est la montée de Baby Doge dans le top 100 des crypto-monnaies selon les données de CoinGecko. Baby Doge Swap est également l'un des dApps les plus populaires de la BNB Chain. Baby Doge Coin a battu Dogecoin. Shiba Inu et Floki Inu pour devenir la pièce même à acheter lors du prochain marché haussier, selon la conclusion d'un sondage Twitter réalisé par le point de presse Crypto.Telegraph. Le scrutin, qui a commencé samedi, s'est terminé après plus de 35 000 votes. Au final, Baby Doge est sorti vainqueur avec 44% des voix. Shib est arrivé deuxième avec 25%, suivi de Floki et Doge avec 20% et 12%, respectivement. Nous sommes à la fin de cette vidéo, si vous l'avez aimée, merci de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de la liker. Dites-moi dans les commentaires le nombre de zéros que peut brûler Baby Doge coin d'ici la fin de l'année.